Je suis très balandi de vous aider à vous à vous aider à vous aider à vous aider le vous aider à vous aider à vous aider à vous aider à vous aider à vous aider à vous aider à à vous ça à vous aider à vous aider à vous aider je suis dit que c'est même c'est souci, hein? souci mais pourquoi frère Azoumouan a-t-il? que malade ou bien soit. Euh, uh, non, non, non, non, vraiment, par la grâce de Dieu, nous nous portons à merveille. À merveille, nous grâce. Ce qui est absent, c'était dû à un problème, nous sous à tous les vidéo, à faire tout ça, à ou tout ça, à faire tout ça, à faire tout ça, à faire tout ça, à tout ça, à faire Il y a faire qui tout ça, à faire et puis après, on préparait aussi bah, donc cadre de on a pour la mission C'était ainsi que je m'attends à l'écarté. Mais euh, toza, par la grâce de Dieu, nous continuons l'œuvre. la mission de la mission. Avant la bandah, émission, oh, je pense à une chose, mais que so, uh, hein, uh, crainte de l'Éternel euh, vous savez que beaucoup de gens, beaucoup de gens, ont euh, euh, tendance à faire des Tout le monde a même tendance à ba euh, basala, misala, Par exemple, il a tendance à fois quand je dis je fais allusion surtout à Moussa imaginez-vous que vous vous en bas frère toute ta sœur ensemble na Yeshua mais puis après et ça dit que Bosala en Espagne a programmé au quelconque Bokani exemple 10 heures, négliger normal au lieu de 10h à 11 heures 12 heures. mais ce gars Moussa est normal donc il y a je veux dire il va pas faire ainsi hein à cause ça la main forte peut-être avant que dix heures et à ça déjà on a c'est ça en fait ce qui fait que bah tu vas ben gamin qui bah tu m'oukili koléka digne que tu et e so pourtant bah bah ça je bah depuis le temps depuis le temps la kalabobe par exemple Salomon l'obaye ango que la crainte de l'éternel c'est le commencement de la science ou de la sagesse C'est donc que nous monte au yo à ça Nzambe. Il a euh, la possibilité de bien gérer même so, sa personne, gérer même sa personnalité, gérer même, je vais dire, son homme extérieur, puisque c'est de l'intérieur que extérieur, et ça cas vraiment, euh, euh, comment dirais-je, et si il y a la puisque tout le monde a quand même la santé différente, Donc C'est un, ils esprit. Na esprit, qui esprit na yo, ils pas toucher, tout et que se même dans comment physique puisque c'est de c'est de l'esprit n'est-ce pas c'est de l'esprit que le, le donc le physique et moi et moi a moins à que méchant ça dit quelque part l'esprit ils les identité nest pas vraiment tout bien ensemble puisque euh, de fois euh, toujours n'abat pas les camions les caca nakatia ba, batu batu bakani que tu vivas pas na makas na biso pas na mbongo na biso pas na bosvi n'est-ce pas pona, euh, euh, pona euh, euh, je vais dire uh, bilocotolia car pona na nikitola la rapongi malamuna non, non c'est pas ça tu vivas pas puisque c'est pas la grâce de Dieu que nous vivons puisque batu mingi ba la mukipetre lelo batamboli na bisiki Peut-être que à Bangote Mais il y a un grâce, il y a un vidéo. a la Tout ça c'est le bible de la Bible, le Proverbe 14, 26, «Celui qui craint l'Eternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » de lui n'est-ce pas assurance. ko na science. C'est pourquoi quand on dit que l'homme sage voit le mal de loin, oh, tu peux pas devenir sage sans pour autant craindre, craindre est pas, le Seigneur. Est important pour parle de est Il important, de comprendre le Cambo Bongo. Ça grâce. vraiment vidéo pour nous que nous Il y a générique qui est le côté Bongo pour a nous nous sommes en train de faire l'œuvre et que prochainement, nous aurons vraiment émission les l'événement de l'événement de de pour la gloire de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Dans l'entretemps, restez vraiment euh, bénis au nom de Yeshua. Euh, nous allons nous revoir bientôt là, euh, si Dieu le veut par le nom des choses où ainsi prier et nous voulons que ces moments que nous venons de partager soient un moment que yo ou profiter de quelque chose comme tout le monde qui exhortation vous qui me dit si n'appelez nous comme beauté avant que tout bande va émission sous prochainement soyez dans la paix du Seigneur shalom